Pourquoi la volonté n'est pas suffisante pour arrêter de fumer Vous l'avez sans doute déjà entendu quelque part, de nombreux fumeurs sont persuadés qu'il leur suffit d'avoir de la volonté pour arrêter de fumer. Alors oui, de la volonté, évidemment qu'il en faut pour arrêter de fumer. Mais vous devez aussi comprendre que la seule volonté n'est pas suffisante pour se libérer définitivement du tabac. Et d'expérience, je peux vous affirmer que la grande majorité des fumeurs qui ne font reposer le succès de leur sevrage que sur leur seule volonté sont souvent ceux qui ne vont pas au bout de leur projet. Alors pour comprendre pourquoi la volonté n'est pas suffisante pour arrêter de fumer, je voudrais vous livrer les explications du praticien en hypnose que je suis, et donc du spécialiste du mental. Tout d'abord, qu'est-ce que la volonté La volonté, c'est le fait de mobiliser différentes ressources pour réaliser quelque chose qui va à l'encontre de notre fonctionnement naturel. D'habitude, et sans forcer je fais ceci, mais en utilisant ma volonté, je peux changer le cours des choses et décider de faire comme cela. D'habitude, je fume, mais en utilisant ma volonté, je peux effectivement décider de ne pas fumer. Maintenant, la question qui fâche, c'est qui détient notre volonté À un niveau mental, notre volonté est l'unique arme de notre partie consciente. Notre partie consciente, c'est cette partie de nous qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui nous donne l'impression d'être au contrôle de nos vies. Et c'est aussi cette partie consciente qui veut vous faire arrêter de fumer. Alors pourquoi est-ce que je dis que notre partie consciente nous donne seulement l'illusion d'être au contrôle de notre vie tout simplement parce que notre partie consciente ne représente que 5% de notre mental. Les 95% restants sont constitués de notre partie inconsciente. Ainsi seulement, 5% de votre mental veut arrêter de fumer, alors que de l'autre côté, 95% de votre mental est persuadé, lui, que fumer est bon pour vous, et va donc s'opposer à toutes vos tentatives d'arrêt. Alors, je vous pose la question, à votre avis, dans une bataille entre 5% de votre mental d'un côté et 95% de votre mental de l'autre qui va gagner votre inconscient bien entendu et c'est pourquoi si très vite vous n'arrivez pas à faire changer votre inconscient d'avis sur le tabac, il y a peu de chances que votre arrêt du tabac puisse aller à son terme car votre inconscient dispose d'armes bien plus puissantes que votre volonté pour vous imposer sa volonté. Et c'est pour toutes ces raisons que la volonté, l'arme unique des 5% de votre partie consciente n'est pas suffisante pour arrêter de fumer. Et dans les faits, il est facile de le constater. Peu de fumeurs font ce travail sur leur inconscient pour arrêter sereinement de fumer. Ils se retrouvent ainsi à lutter à armes inégales contre un adversaire redoutable. Et c'est à mon sens cette raison qui explique le pourcentage si élevé d'échecs dans les sevrages tabagiques, bien plus que pour une raison de dépendance chimique à la nicotine. Alors si vous voulez comprendre comment faire changer d'avis votre inconscient sur le tabac, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir son sevrage tabagique ». Le lien est dans la description de cette vidéo.